Nous allons passer aux déclarations ministérielles. La parole est député de à monsieur Merci madame la présidente. Vendredi dernier, je me suis rejoint à l'adjoint parlementaire du de ministère des soins de longue durée à Erin Mills pour annoncer un investissement de 500 millions de dollars 500 000 dollars dans un foyer de soins de longue durée à Mississauga pour fournir plus de soins pour les aînés pour que ces soins puissent être fournis dans les foyers de soins de longue durée plutôt que chez eux. Cela va permettre de donner 250 000 jusqu'à que ces aînés puissent être envoyés plus tard dans cette année dans des foyers plus nouveaux que nous avons visités la semaine dernière. Cela va permettre d'accueillir 630 nouveaux résidents. On va faire un investissement additionnel de plus de 100 000 dollars dans des autres investissements. Madame la Présidente, il y a trois projets principaux à Mississauga. Ça fait partie d'un investissement de 20 millions de dollars partout. Dans la province, cela va donner aux aînés un accès plus connecté aux services dont ils ont besoin et ça va permettre d'enlever la prison dans nos hôpitaux et partout dans la province pour que qu'on ait tous un meilleur accès à la santé. Je veux remercier le ministre des soins de longue durée pour améliorer ces services après 15 années de négligence de la part de niveaux pour que nos aînés puissent recevoir les soins dont ils ont besoin. Merci. La parole est au député de Spadina Fourth York. Merci Madame la Présidente. Aujourd'hui c'est le centième anniversaire de la réservoir de Canada. Nous sommes fiers d'avoir des représentants dans la galerie avec nous. Ils vont faire partie de la période de questions, faire un tour de l'Assemblée, faire partie de d'une réception. Le 31 janvier, il a, on a autorisé la formation de cette institution qui a permis l'établissement des réservoirs navals dès la Deuxième Guerre mondiale. Ces réserves ont joué un rôle essentiel dans la sécurité du Canada et ils sont devenus un élément vital de la force des Forces armées canadiennes. Aujourd'hui, on célèbre leur centième anniversaire d'une force qui a 41 000 membres et qui sont été des piliers dans leur communauté, soit qu'ils sont. En, en entrant ou chez soi. Est-ce qu'on peut tous leur applaudir? La parole à la députée de Ajax. Merci, Madame la Présidente. Je prends la parole aujourd'hui pour... Euh, Représenter mes cométants de Ajax. La force de travail pour faire face à l'itinérance travaille pour faire face à ces besoins urgents et identifier ce qui est le plus urgent parmi l'itinérance. Je suis fière de me connecter avec mes partenaires dans la province. Je voudrais remercier. Les personnes qui préparent des dîners et qui gèrent les banques alimentaires pour fournir des aliments chauds et aider la communauté de cette façon. L'itinérance est un problème sérieux et notre gouvernement, sous le leadership du Premier ministre Ford, est engagé à travailler avec les municipalités et les services locaux pour fournir des solutions pour les personnes qui se trouvent en itinérance. Notre gouvernement et moi sommes fiers de pouvoir appuyer cela en fournissant un investissement additionnel de 200 millions de dollars pour cet objectif. Je suis fier d'appuyer les initiatives de ma circonscription et merci à la Chambre la parole à la personne élue de Toronto Centre. Merci, Madame la Présidente. C'est une honneur de prendre la parole aujourd'hui pour partager l'histoire et les voix des commettants de ma circonscription, des personnes qui voient que leur vie devient de plus en plus difficile à cause des budgets présentés par ce gouvernement. J'ai parlé à un de mes commettants à l'épicerie, et vraiment, elle ne pouvait pas comprendre 10 dollars pour le beurre, 6 dollars pour des œufs, vraiment si dollars pour la formule de lait pour les bébés. Une augmentation importante, c'est multiplié par quatre le nombre de personnes qui doivent recevoir les services des banques alimentaires, Madame la Présidente. Les salaires, des, les salaires du gouvernement ont été augmentés, mais l'inflation augmente. Les comités ne peuvent pas faire face au coût de la vie. On demande à la province de l'aide pour faire face au coût des aliments qui continuent à augmenter. Le budget n'adresse même pas ce que les banques alimentaires demandent, c'est vraiment de doubler la PESPH, augmenter les salaires minimums pour que les personnes ne doivent pas aller aux banques alimentaires. La parole est à la députée de Scarborough Centre. Merci, Madame la Présidente. Je prends la parole aujourd'hui au nom des comités de ma circonscription pour souhaiter les meilleurs désirs pour tous ceux qui fait Ramadan. Pendant cette chance, je voudrais reconnaître le travail des masques dans ma circonscription qui apprennent à nos enfants les valeurs de respecter la tolérance et l'équité et à aider ceux qui ont besoin. Je dois souligner aussi la contribution et le sacrifice de notre communauté musulmane qui contribuent dans des différents domaines de la communauté, soit en éducation, construction, médecine, entreprise ou politique. Par exemple, M. Mohamed el karaouni qui est dans la galerie aujourd'hui, qui est un propriétaire d'une entreprise, qui a fait des changements plus tôt qui j'ai eu la chance de connaître en personne il y a quelques semaines, dans son entreprise, sa boulangerie, spécialisée en un type de production. Intervention du président. Merci. La parole est à la députée de Scarborough. Doit... Merci, Monsieur le Président. Nous devons faire des investissements dans nos écoles. Le manque d'investissements dans le conseil scolaire de l'Ontario, y comprenant celui de Toronto, est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Le gouvernement ne rembourse pas les coûts qui ont été faits à cause de la pandémie. Cela va contre la stabilité du conseil, mais aussi a un effet sur la qualité de l'éducation fournie et cela sur l'éducation reçue par les élèves. On a besoin des investissements pour le personnel administratif, les aides d'enseignants, entre autres. La plupart de mes commettons ont partagé leurs préoccupations à cause de ce sous-financement du système d'éducation. Vraiment faire des, des, des réductions dans le financement va avoir des conséquences encore pire une de mes commettantes s'est communiquée avec moi parce qu'elle a un, un enfant avec des besoins spéciaux qui ne peuvent pas recevoir les soins nécessaires à l'école à cause de ce manque de financement euh, à cause du manque de personnel de surveillance les élèves font face à des à du bullying à de l'harcèlement et vraiment, encore une fois, réduire le financement va empirer la situation pour beaucoup des étudiants partout dans la province. Nous avons déjà vu beaucoup de situations telles que celle-ci pendant les dernières années dans la province. Et Monsieur le Président, si on continue à sous-financer, on va voir réduit les services de santé mentale, entre autres. Intervention du Président. La parole au député de Bruce gray Sound. Merci, Monsieur le Président. Vendredi dernier, j'ai eu la chance de me réunir avec une institution très importante, Safety Village, de ma circonscription. C'est une organisation qui tient un atelier pour faire de la collecte des fonds pour ce qui est nécessaire pour la communauté. De cette façon, ils arrivent à aider les différentes communautés et assurer la sécurité des enfants et des parents. Ils cèdent les banques alimentaires, entre autres. C'était une démonstration d'appui énorme et de l'esprit communautaire dans ma circonscription. Cette organisation est une institution éducative qui se concentre sur la prévention des accidents dans les enfants. Est-ce que vous avez préparé vos enfants contre un incendie, par exemple? Cette institution se concentre sur ce type de tâches pour qu'ils puissent savoir quoi faire. Et se sauver. C'est une expérience excellente. Merci à Marilyn Rosner, qui est la volontière qui tient à l'équipe de sécurité de cette organisation pour votre grand, bon travail et pour votre énorme contribution. Merci. Merci. Déclaration des députés. La parole au député de Oakville. Merci. Merci, M. le Président. Bonjour. Le 9 avril, c'est un jour dans lequel nous nous souvenons des Canadiens qui ont perdu leur vie dans la bataille de Ramage. Au nord de France, les soldats canadiens. Et cette bataille a marqué notre histoire. Quatre divisions des forces de armées canadiennes ont ont été déployés ensemble pour se battre pour la liberté. Ça a eu un coût énorme. Des milliers de Canadiens ont décédé et un nombre similaire ont été blessés. Dans l'année 2010, le projet de loi numéro 19 pour proclamer cette journée a été adopté. Et ça a été appuyé de tous les côtés de cette uh, chambre. Pour assurer de ne pas oublier les sacrifices de ces soldats, ce dimanche, on va descendre à moitié masse le, les drapeaux à l'Assemblée. Mon grand-père, uh, Erwin Crawford, a fait partie uh, de cela aussi. Faisant en sorte de nous rappeler d'eux. Merci. Merci. Merci. Déclaration des députés. La parole est au député de Durham. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour partager des bonnes nouvelles du vendredi dernier dans ma circonscription de Durham avec mon collègue de Scarborough Centre, adjoint parlementaire et l'adjoint parlementaire nous avons confirmé que Bowmanville High School a reçu du financement additionnel pour l'achat de la technologie de pointe pour mieux préparer les élèves, avec des centaines d'étudiants qui reçoivent le diplôme chaque année du programme industriel de Durham. Cet investissement est un excellent exemple de l'engagement de notre gouvernement dans le domaine des métiers spécialisés et de l'encouragement pour que les Ontariens poursuivent une carrière dans ce domaine sous le leadership du Premier ministre fort. Notre gouvernement s'engage à faire des investissements dans le domaine des technologies nécessaires pour donner ces technologies dans les écoles secondaires qui forment les élèves. Je veux exprimer ma reconnaissance à Steve Russell et ses collègues qui se sont engagés à appuyer les investissements de notre gouvernement dans une industrie essentielle qui va permettre d'assurer des postes de travail de toute la vie pour nos jeunes. Merci. Merci. Merci. Cela finit la période de question.